Et j'accueille tout de suite Jimmy Croquette pour les blagues de la semaine. <musique> Bonjour, euh... <rire> <rire> Jimmy <Croquet. Oui. rire> Bonjour Jimmy Croquette. Bonjour Jimmy Croquette. Bonjour rené Vous allez bien Ça va. Alors quelle est la blague cette semaine ah, cette semaine on va bien rigoler les amis On vous écoute. Alors, une mamie fait peur à tout le monde. Comment s'appelle-t-elle c'est un on va mal. Mamie Traillette La deuxième. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes Une planche à repasser <rire> oh On l'appelle pas, on va le chercher Pas mal Bah oui <rire> Quel est le pays le plus cool du monde, Jean-René La France, évidemment Le Yémen <rire> Pourquoi les... Pourquoi les vaches, Jean-René, ferment les yeux pendant la traite du lait Pour les mouches Pour faire du lait concentré <rire> Connaissez-vous le film Constipation Non Non c'est normal, hein, il n'est pas encore sorti. Ah ah <rire>